Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais pas faire genre que je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, enfin du moins que j'en ai pas sorti, parce que j'en ai tourné pas mal, mais bon bah vu que c'est la merde sur les marchés, personne regarde des vidéos sur le crypto donc bah des vidéos de 30 minutes travaillées, je pense que ça sert à rien de les sortir maintenant, oui ça doit se voir sur ma tête, je suis un peu saoulé, et d'ailleurs cette vidéo ça va être un espèce de coup de gueule pas très organisé, hein. si vous attendez une vidéo bien construite, bien structurée, passez votre chemin, voilà, je vais vous dire ce qui, vous, ce qui me passe par la tête en ce moment, mon ressenti. Euh, ça va pas être un ressenti sur le marché, hein, si vous attendez à des prédictions, barrez-vous aussi. Ça va plutôt être euh, ben voilà, ce que je pense du marché, ce que je pense des gens dans l'écosystème en ce moment. Euh, parce qu'il y a des choses à dire. Je trouve que, voilà, il y, y a des gens qui sont toxiques. Et d'ailleurs, je vais sûrement commencer une série de vidéos où je vais m'attaquer à des gens que je trouve sur bien. YouTube ou sur les réseaux. Euh, m'attaquer pas personnellement, euh, mais sur le contenu. Parce que je trouve que voilà les contenus crypto commencent à être très stéréotypés, on entend tout le temps la même chose, on entend énormément de conneries, ça me fatigue, ça sert pas l'écosystème. Donc voilà, puis au pire, si les gens sont pas contents, qu'ils aillent se faire. Euh, du coup, ce que je disais, c'est que oui, euh, vous avez dû voir le titre de la vidéo qui doit ressembler à un truc, si tu n'as jamais acheté de Bitcoin, euh, bah, n'en achète jamais. Et, euh, et on va parler de ça, principalement. Donc euh, si tu n'as jamais acheté de Bitcoin, deux secondes. En fait, si tu jamais acheté de Bitcoin, je te conseille de ne jamais en acheter. Parce que ouais, en fait, si tu jamais acheté de Bitcoin actuellement, alors, si tu découvres l'écosystème aujourd'hui, que tu n'avais pas les fonds nécessaires depuis euh, le début du bear market pour en acheter, oui, bon là, c'est normal. Quelqu'un qui est dans l'écosystème, qui parle crypto, qui mange crypto, qui s'y intéresse du moins, et tu toujours pas acheté de Bitcoin, alors si tu acheté d'autres cryptos et pas de Bitcoin, explique-moi pourquoi. Si t'en as pas du tout acheté, et qu'en plus, ton but, c'est d'en acheter plus bas, n'en achète jamais. Déjà ça nous en fera plus à nous qui en voulons. Mais n'en achète pas, t'as toujours rien compris. D'autant plus que ce genre de personnes, la plupart, quand le BTC il était à 60K, qu'est-ce qu'ils disait Ouais, s'il si descend à 30K, je mets une valise, je pose ma maison. puis quand il est descendu à 40, 30 Ils se sont ah, mais ça va encore baisser, vas-y à 20 000, j'en achète 10. Et là on est descendu à 20 000. Vous croyez qu'ils en ont acheté Non, à 20 000. Ouais, si ça descend à 15, 16... Alors là, mais je te raconte pas comment j'en achète. Et là qu'on est descendu à 16. Qu'est-ce qu'ils disent Ouais, à 12, 13. Mais ça peut durer jusqu'à combien Quand tu seras si un jour il descend à 1000 dollars, vous allez en acheter quoi Prévoir d'en acheter à combien 10 balles C'est complètement con. Donc la vraie question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils en ont pas acheté Pourquoi Est-ce qu'ils ont peur Est-ce qu'ils n'ont pas assez confiance En tout cas, moi mon ressenti, c'est qu'ils n'ont rien compris déjà aux fondamentaux de Bitcoin, ce qui se cache derrière. Comment ça fonctionne Et puis surtout, s'il si prédisait d'en acheter à 20-30 000, c'est-à-dire qu'il le voit beaucoup plus haut plus tard, et entre l'acheter à 20 000 ou à 16 000, si un jour il vaut 250 000 dollars, ce sera quoi la différence Oui, tu seras un peu plus riche. Mais on s'en fout, c'est pas la question. Pour moi, si t'as pas compris tout ça, passe ton tour, n'en achète pas. Après, si t'es un trader, ça n'a rien à voir. Et si t'es un trader qui commence par les cryptos, que tu là par hasard, si tu gagnes de l'argent, c'est que tu as de la chance, ou que tu es vraiment très doué, mais il y en a très peu. Sinon, tu es juste un de ces connards qui prétend avoir gagné des milliers d'euros, mais la chance tourne. Et j'ai pas mal d'exemples autour de moi qui prouvent que tu gagner au début, puis perdre beaucoup à la fin. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. Même si je trouve que le trading de crypto reste une énorme connerie. Enfin bref, passons. Si j'en reviens à ces mecs qui n'ont toujours pas acheté, en fait, si leur but c'est d'avoir raison, mais aller faire des débats. Là, votre but ce sera d'avoir raison, mais là le but c'est pas d'avoir raison. Est-ce que le bitcoin va monter et descendre Non, votre but c'est d'être profitable. D'ici 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans pour les plus pessimistes Alors quoi Dans 5-10 ans tu seras quoi Tu seras content de dire Ouais, moi j'ai acheté le bottom à 13 500, je me suis pas fait avoir à 16 000, je l'ai pas acheté. Mais s'il si, descend jamais à 12, 13, 5, 6, 3 000, toutes les prévisions aberrantes que j'ai pu voir Bah t'en auras juste pas, puis t'auras l'air con quand tu devras en racheter quand il vaudra 30 000. Si, il vaut 30 000, hein, je parle du principe qu'il va peut-être continuer encore un peu à baisser, mais il y a un moment où ça remontera. Du moins, moi j'en reste convaincu. Du coup, ça veut dire que bah, quand il remontera, tu l'achèteras parce que tu as paniqué, puis au final tu seras juste un mouton, tu auras l'air con. Et c'est ça le problème. C'est que j'entends beaucoup trop de gens sur les réseaux qui essayent d'influencer les autres à dire « Mais si vous achetez maintenant, vous êtes débiles, ça va encore baisser, le, toutes les cryptos vont faire faillite, enfin toutes les cryptos, tous les, crypto, les exchanges crypto vont faire faillite. » Oui, il y, y aura toujours des FTX, des Celsius. mais là n'est pas la question. On, a pas, on parle pas d'une faillite de Bitcoin, on parle pas d'une faillite d'Ether, peu importe le projet que vous préférez. On parle d'entreprises qui travaillent dans le secteur, ça arrivera, c'est arrivé, ça continuera à arriver, même dans 10 ans il y en aura, c'est pas le débat. Et pour moi il y a encore un gros travail à faire, notamment sur Twitter, parce que c'est quand même là où les gens parlent le plus, euh, bah d'éducation de, des gens. Arrêtez de dire non, mais si vous achetez à 16 000, ça va tomber à 12 000. On s'en fout, c'est pas la question. Toutes les personnes qui font de l'analyse technique tant mieux pour vous. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui se fient encore à leur influenceur préféré qui prédit un bottom en mars 2023 à 12 500 sur lequel il faut placer sa maison. Moi, honnêtement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y en a plein qui en parlent, euh, notamment CryptoMatrix qui a mis en place un DCA depuis 30 000, je crois sur le Bitcoin et aussi sur Ether. Et ben, je vous recommande le DCA. Je vous recommande le DCA parce qu'au moins déjà, vous déconnectez votre cerveau, vous achetez régulièrement avec de l'argent, pas que vous êtes prêt à perdre, de l'argent que vous êtes prêt à ne pas toucher. Et ça, ça n'a rien à voir. Si vous devez investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça veut dire que bah vous êtes au casino, vous posez une certaine somme d'argent, et puis il a disparaît, et si vous en avez plus à la fin, tant mieux. Là, je parle d'investissement sur Bitcoin à la limite Ether. Là, l'idée, c'est pas de se dire que cet argent sera perdu, c'est juste qu'il va être bloqué. Parce que oui, le Bitcoin peut encore être divisé par deux dans les six prochains mois. Mais normalement, dans un horizon de long terme, 2, 3, 5 ans, 10 ans, et eh ben normalement, il devra valoir plus de valeur. Et dans ce cas-là, bien sûr, faut pas considérer qu'il est perdu, il faut juste considérer qu'il est bloqué pendant une longue période, comme si vous mettiez dans une assurance vie, bloquée, j'en sais rien, tout placement financier, bloqué, je ne sais pas lesquels existent, bref, comme si vous mettiez dans un placement qui vous empêche de retirer votre argent. Et c'est tout. Il faut arrêter de se prendre la tête, de regarder les graphiques tous les jours, de se demander s'il va encore baisser, encore monter, fixez-vous un plan, si vous avez un budget de 50 euros, 100 euros par mois, 1000 euros, et ben je sais pas, toutes les deux semaines, toutes les semaines, tous les mois, vous mettez une certaine somme, et vous achetez tranquillement, vous mettez de côté, vous évitez de stocker ça sur un exchange centralisé, vous mettez ça sur une clé Ledger si vous en avez une, sur un wallet Metamask, c'est pas ouf parce que bon, pas de stockage physique derrière, vous pouvez vous faire pirater, donc dans ce cas-là, je vous recommande presque de rester sur un Coinbase, à la limite, un Kraken, ou plutôt même un Binance à la limite, des gros exchanges plutôt solides, comme ça au bon, moins vous évitez de vous faire voler. Il y a aussi Zengo, je crois, qu'ils font un, un truc pas mal. Enfin bref, trouvez la meilleure solution de custody qui vous plaît, mais. Pitié, arrêtez de tout le temps, tout le temps regarder les graphiques, d'écouter les influenceurs qui vont vous dire, enfin quand je dis influenceurs c'est même tout le monde et n'importe qui, qui vont vous dire n'achetez pas, non maintenant faut acheter, si on passe à 18 c'est qu'on va remonter à vie, donc mettez votre maison, non mais par contre si on descend sous 500, achetez, on s'en branle, c'est pas le sujet. Le sujet c'est est-ce que vous avez compris la techno derrière, sinon, pas euh, bah sinon, sinon en deux mots, euh, et ben, ne mettez pas votre argent pour l'instant, vous mettez que des très petites sommes, intéressez-vous au sujet, et essayez de comprendre, et dès que vous aurez compris, normalement, vous serez aussi blasé que moi, parce que vous allez comprendre des choses un peu sombres, mais surtout, vous allez vous dire, ok, je peux mettre mon argent sereinement, et je sais que dans 5 ou 10 ans, normalement, je le reverrai. Et dans le meilleur des cas, avec une petite plus-value. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je me suis peut-être répété, c'était pas forcément très structuré. Euh, je m'en fous, en vrai, si de toute façon ça vous a saoulé, vous êtes déjà plus en train de regarder la vidéo. Euh, N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, euh, à la partager si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir ça. Mettez-moi en commentaire votre avis. Euh, je suis quand même curieux d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous, euh, vous avez cet état d'esprit ou pas du tout Et Puis bah, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos. Normalement, il y en a des sympas qui vont arriver. Mais bon, j'attends qu'il y ait un peu plus d'engouement sur le marché pour les sortir, parce que je vous avoue que, bon, là, les, les stats sont pas terribles. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Alex, ciao